Bote les avertis vie, so partout ensemble pendant quelques minutes un message au à a titre moi la vengeance je pense que qui Tangi titre Oyo beaucoup comprendre que à moi la vengeance la vengeance ici c'est pas moi le frère Kachicha mais c'est plutôt c'est le temps, message que nous avons appris Et j'espère que par son amour, par sa grâce et surtout par son esprit, de parvenir, n'est-ce pas, à la connaissance de quelque chose pour que nous sauver. Nous allons prier. Yahweh, nous te bénissons pour ton amour. Nous te rendons grâce, Seigneur, Papa, pour nous donner un peu de temps à nous. Et de ta part, Seigneur. Tant mon Papa esprit est le Amen. Voilà. À moi la la vengeance. message on a Puisque, euh, il y vraiment clé à ma caméra. Euh, il y a une opportunité qui de a une opportunité qui est de faire. Il y a a et aussi puisque tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu et que tu as la vie à est important et bon ben bah, quest to qu'on doit ça ma campagne en soe doit pour atteindre euh, objectif de donc la stature parfaite à Yeshua afin tout à l'enlèvement. enlèvement et que ils attendent enjou Un jour, ils sont se trouvés là. Ceux qui l'ont agité, ils sont Alors, bio, vous êtes Il faut que, à chaque fois, il faut se coller l'embarras yo chaque fois, afin qu'ils soient attachés et pour y aller, bien que vous soyez église, vous sans tache ni ride. Bon, ça, là, vous m'attention, moi qui les a tellement mabé. D'abord, avant qu'ils na la musido, la vengeance est allée nini. Puisque de fois, tantôt tu n'as pas boyé, ils important. D'abord, ceux que exploiter. Et bon, il e bongi couper sur l'endabiso. Et ça, ça va comprendre en français bientôt. Mais ba e bas, mais ba e bas vraiment euh, base déjà, au fondement, il y Moana vengeance. Vengeance, Ali, du fait, ya ko se que vengé. Or, que c'est vengé, Ali, que Zongi ça, e donc oppiner Muto na likambo a salaki. Par exemple, Muto ga bétier pour bétier. On a besoin d'angou vengeance. Mouta finger pour finger, baben angou vengeance. Moutu abominer des conneries pour abominer des conneries, baben angou vengeance. C'est-à-dire, ils allent vraiment retour. Il euh, hein, so y a éloqueur, mouta salakio. Ils allent contraire. Il y a pardon. hein Ceux qui mouta saliomabe, qui eux sali malamu. Il a le de pardonner ma bênaïe. Mais ce qui m'ont dit ma je ne pour saluer, je ne pouvais pas saluer, ma ne pouvais pas saluer, je ne pouvais saluer, je saluer, saluer, si vous avez une nation et un telemaka, et vous partie, il base il société, plutôt base, il y a nation et la famille. Si vous avez une famille, vous avez parents. Vous remarquez que moi, je suis un homme. que moi. que moi, un Mwana mwasi ya mwana mwako plutea mwastomobali Afinga kabatu fasilman Mwana yyo aswaka batacha batu mantzaka Bana bongo fubo keba fubo landi labango vuko mwala mwufo Ku pesa mwana, mwana mwako nzambe pon zambe Asko akango la mwana wana Na ka mwana kamoko bwe kanakacha be mission um, Demo ya bana miki aza lagate Demo mw ya mikolo pa aza lagate demon kukuta na kacha mwana mke bo donc bo, borokaka ba to bazaka ba sala akindoki balobani ni ba pesa ka kindoki O, oh, o oh, kindoki zali transmission n'est ya pouvoir moko maléfique na kacha bomo ya mtu donc soki demo demon asa capable na kacha ya ngulu Comment vous êtes capable de voir la Donc, moi, je Mais vous êtes capable de vous Vous la Vous des salles à qui mutuana makamboko ko lanango et que salaire soit à sal mutuama la mu ou ba, philosophe parle pas à qui est makama b. Mais l'environnement est comme ça mutuama b. C'est à dire l'homme n'est pas mauvais c'est l'environnement qui rend vraiment les hommes mauvais. À partir d'environnement, ceux qui encadrement les habitent ou bien à côté d'un bâtiment il y a malungate moi nawana tant à ko ko la ko man mutuama b. C'est très important. Vengeance est allée dans le Chaque façon Alors, beaucoup que vraiment un cercle vicieux. Pourquoi nous avons dit que Imagine toi que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons sur nous avons ma que nous avons fois nous c'est pourquoi vous verrez que, guerre que la guerre est qui a parti à la vengeance. Il vous voyez et Ainsi de suite, La guerre est une épaisseur, comme mondiale. C'est pour te dire que, tant que moi, il faut comprendre que, tout ça dans la notion, il y a notion il y Réponse par rapport à, à, comment dire, par rapport à la question de déjà phrase de la question de déjà phrase la vengeance À moi la vengeance », et ça de a de ce qui de et puis déjà, parole, on a ceux qui m'a on déjà, Kala, Moïse. C'est-à-dire, dans ancienne alliance déjà, nous n'avons pas le bâtiment de l'ICAMBO, nous Parce que nous pour nous le nous allons plonger sur l'écriture par rapport à ce que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui, je, je voulais dire. Donc, tout ça, nous avons Mukanda, que nous avons dit que nous avons le que Tu ne te vengeras point point, tu tu ne garderas point point rancune « Contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Lévitique, chapitre 19, verset 18. Donc vous comprenez ici que, déjà à l'époque, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » cest à que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, ce qui est venger, c'est que tu n'as pas de l'amour envers cet homme ou envers cette femme. ça dit ce qui est venger, c'est que tu tu Or, tu ne peux pas aimer ton ennemi ceux so qui asaient les ennemis na yo yomuko o comment dire donc yomuko o décidé bongo. Bon comprendre bien. Jésus-Christ so aimait vos ennemis, mais so ceux qui lingi ba ennemis na youte, osa capable de constater ma b. Or, or, quand tu n'aimes pas une personne, osa ko haïrier. Moi t'as la chaîne à l'écart, zo kende. Tu peux voir quelqu'un dans ta dans ta famille grande sœur nayo petite sœur nayo grand frère nayo petit frère nayo cousin nièce euh, neveu nayo à savoir que m'a bien le comme ko boye et yo komi ko ba que non nga fona la qui ça y est nga fona prouver y nga fona punir y alors tant où ça la bongo tu enlèves l'amour que tu avais pour cette personne tu commences maintenant n'est-ce pas à comploter na katia m'a kanici nayo il y a même des gens qui après avoir été blessé dans il a Après avoir été blessé je vais dire, il y a des problèmes problème, il y a des gens qui Pourquoi Puisque selon moi, il y a et qui ont été Et lorsque tu es, tu es meurtrier, tu es meurtrier. 1 Jean chapitre 3 verset 15 le bibongo. Mouta ça qu'on y na moninga naiton de konaie, asa meurtrier asa mobomi. Or, bato ba babomi ba o kota lo laté. Tout gango, hein, c'est important. 1 Jean chapitre 3 verset 15 le bie. 1 Jean chapitre 3 verset 15 le bie. Quiconque est son frère ou sa soeur est un meurtrier ou meurtrière. Et vous savez qu'aucune, ou qu bien qu'aucun meurtrier, n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est-à-dire, à partir de la vengeance, au compléter contre Moutouana, et en, en, en, en voulant comploter contre Moutouana, tu vas faire ce qu'on appelle maintenant, tu vas commencer à haïr la personne. C'est-à-dire, tu vas faire euh, mourir l'amour que tu avais pour la personne. Parce qu'une personne que tu aimes, ou quoi ça les mabété? Ou quoi ça Une personne que tu aimes ou quoi ça les mabété? Ce salé mutu mabé, paye pas la qui m'a mabé, c'est que tu, tu n'as jamais aimé cette personne. Tout le monde donc bani nga mingi, baka bo na bakuwa bakuwa enemi. Na politique na famille, na bakuwa église du fait que l'église au moment l'église comme il est, ils allent plus que bas ba ba ba ba ba tu faut comprendre ba, ba euh, donc la, la, la, la vengeance est eh, ma ça ka, ma, kambou, chêna, ma kambou, belé. na, na grave. pas donc enfin, en, en en étant avec lui, la même bêtise, bien la même faute, Et dans et en ce temps, dans ce moment le diable va te conduire vers une mauvaise route ou un mauvais chemin, au risque que yon venger mobile nayo Okay, on nope pour et vice-versa aussi, envers Bassina Bango. Alors, et comprendre, okay, la vengeance, à moi la vengeance, c'est pas à moi, c'est à Dieu. une fois, et vice vraiment la mi a une fois la la à verset 35 de l'Opibouï. « À moi la vengeance et la rétribution. » Et puis, on continue. « So qui moutoua salio ma be, yo ko salai ma bete, ne te venge pas. Souvent, celui qui essaye de venger, a commetté encore une erreur qui a venger. Et même dans l'État, ce so qui m'a salué ben ma bé, ou sali même ma bé, bah kanguyo, bah kobako, bah kobako punir yon moko. ils vont pas dire que comme y a sali, ou ma bé, ou zonxi ma bé, et que zéro zéro, ils a bon goûté, ils a Tu peux pas te rendre seul, ou oh, oh, se rendre seul, donc la justice, non. Ce so qui m'a salué ma bé, ou oh, koye koporte plainte, ce so kolingi koporte plainte, ou koye koparde, ou pardonner, ou so koparde, ou koparde, ou koparde. Mais so ce qui m'a sali ma bé, ou zonxi ma bé, na ma bé, ou oh, kote dakati, n'est-ce pas, y a piège, y a diable. Et bon, pour comprendre que nous avons à moi la vengeance. Paul, à C'est-à-dire, à Paul, Paul, à l'obé, à Katia, à Romains 12, 19, à l'obé, ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. À moi la rétribution dit le Seigneur. Alors ce qu'on répète, c'est que, que C'est pour dire que la vengeance, ce n'est pas un hasard Peut-être que le ça grave une vie. Il a peut-être, euh, oh, oh, comment dirais-je, ruiné ta vie. Il a peut-être euh, enlevé quelque chose de très cher dans le Mais ce que jusque-là, tu n'as jamais pardonné. Tu, tu essaies de tout, moyen, donc, c'est oh, venger pour le bien. Et à sache que esprit à vengeance, c'est l'esprit à nous embêter. L'esprit à vengeance, c'est l'esprit à, à diable. Puisque le diable ne veut pas avoir l'équitable. Donc, ça dit, diable, à venger toujours au-delà de ce que mouton a salaku yo. yo ko luka obo ma mutu po muta moutou aboma ki mutu mususu ta famille par exemple ou bien osa mutu ma be poste ça dit uh, muta jo qui moi sina plingozo moi sina par exemple j'ai moi sina zakandoki Monte que yo yom yo, yo no muto ko ma ko ta nakata ma ou bien mutu moi sina zakama malade yo mutu ko ta nakata na, na ma pourquoi puisque tu n'as pas su contrôler ta colère Kanda ezalaka na linga ben on kande zakamu paya la Bible nous dit même que, kanda, donc, Boutou est là, donc, ça dit, Tongue est là, on a kanda, kanda na yote. Moi, dans Zambé, si on a Sili, on tant, on a limité. Ce pas interdit dans moi dans Zambé silika. Mais la colère d'un enfant de Dieu doit être accompagnée toujours de la passion, de l'amour et de la compassion surtout. Ça dit, dire niveau commandant on Yeshua lobi, Père, pardon leur car ils savent ce qu'ils font. Kanda, moi, dans Zambé, on a un niveau où Sommo mon n'a jamais été enfant de Dieu. Dans la famille a déchiré les ébelles, a séparé les ébelles, a de la famille. pourquoi puisque les gens ne sont pas enfants de Dieu. Alors lorsque tu es enfant de Dieu, tu vas comprendre ce que le Seigneur dit ici Luc 6, 27 dans le bas qui clair. Luc chapitre 6 verset 27 voilà, mais je vous dis à vous qui, qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Quand on dit prier ici, ce n'est pas la prière de feu. Ocheba komba Ça c'est pas une prière qui vient de Dieu ou bien que Dieu exauce. Après, que depuis que vous priez, depuis que vous priez sur ça, kaka c'est pour dire que vous priez mal. La Bible nous dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous, vous demandez mal, vous, vous priez mal. Je ne peux pas dire à Dieu de faire ta volonté par rapport à Kuboum va Ce n'est pas, pas dans l'éthique. Ce n'est même pas dans le dictionnaire de Dieu par rapport à Kandanayo. Ici, la Bible est claire. Le, le Seigneur Yeshua nous dit que nous devrions faire quoi Venir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous maltraitent. Et si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Ce qui muta betcho mbata, pesse ce soit bête. Eniko bake, ce qui muta salio ma be, kozongi sa ma be te, zongi sa Et une personne sensée, ce qui a monyo be betcho ra a, pesse ce soit bête ko betate. Soumeyni de, Abba, de, de, deuxième fois c'est Et si une personne est insensée, alors qu'on montre les bomans, ce que je dis les faute. Comprenez ici que la Bible nous, nous, nous, nous interdit, n'est-ce pas, de nous venger. Parce que lorsque tu vas te venger, vous jouer à Moïni. jouer à moi. Mais au mais pas prison au prison surtout au au prison prison il y a il y a, il y a même des femmes qui dans leur maison même des hommes je pense aussi qui tu arrives jusqu'au point il y a ce n'est pas normal c'est pas normal si tu fais des choses pareilles réponds toi change change c'est pas normal c'est pas normal Dieu nous appelle à, à, à aimer même donc nos ennemis mais moi, nous avons un ennemi ce qui est a commis ennemi c'est que tu ne sais pas ce que tu fais c'est que tu es insensé, parent je ne tu peux pas l'aïr jusqu'à tel niveau comme à koloba même il y a normalité souvenez-vous de 1 Jean chapitre 3 verset 15 la ils n'ont pas la vie éternelle en eux. Si tu as la vie éternelle en toi, c'est quoi avoir la vie éternelle en soi? C'est lorsque tu acceptes Yeshua dans ta vie, lorsqu'il entre dans ta vie, lorsqu'il contrôle ta vie, lorsqu'il marche avec toi, lorsqu'il te commande, il te dirige. C'est lui la vie éternelle. Et cette vie éternelle va te permettre de vivre dans le col à pèlerin, de façon que Obongissa, place au Kende, le C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on reçoit déjà. Pendant que nous sommes sur la terre. Bon comprendre Donc, il y a un message que... Tout est et ne dis pas à Dieu, Dieu charge-toi, non, non, non, non, non. Rappelle seulement, bien que nous avons beau sanakate, à toi la vengeance, mon Dieu. Mais, selon Souvenez-vous de, de Moïse qui même, nous avons nest pas, Israël Moïse a un de non, Ça va contredire ce que nous voulons faire. La mission était de sauver ces, ces hommes ou ces peuples et non de les tuer. Donc ce qui y a eu, aux hommes en a un message et hey, que tu avais un problème avec quelqu'un Limbi Kolimbi la, zoba ya mutu mutu, la mutu Les hommes forts, les hommes puissants, les hommes comment dirais-je supérieurs, bas esprit bas esprit, bah esprit sup, supérieur bas bah bon, compagnon Et je pense que qu'une personne sera bénie aujourd'hui. Et ceux qui ah. béni un message la bande au travers yo. Et si tu as un problème avec une personne dans ta famille et que tu, tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à pardonner, contacter Bissot, tu peux aider yo. La Bible nous dit, si cela ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tous. Et ne me dis pas que je cherche la paix, mais elle me refuse, non. Ou bien de lui, lui me refuse, non. Si tu cherches réellement la paix, tu auras la paix. J'en connais quelque chose. Mm. Laisse que le Seigneur puisse te bénir. Il y a un problème, il y a un timing pour le moment, mais mm. je pense que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il y a voulu tant que à vidéo, et on a présenté ça. Et j'ose croire que bénir le Et contactez-vous vous, vous avez vu, vous vous vous vous vous